Le Seigneur soit loué pour cet après-midi. pasteur merci pour dimanche et je remercie le pasteur pour l'occasion qu'il m'a donné de prêcher en ce dimanche et la aussi peuple dédié, merci pour la présence tapinou et je remercie le peuple de Dieu pour votre présence et la bonne santé pasteur merci pour la présence Amen. Je ah, bon. En écoutant les témoignages de Maman Régine. Comme je dis à chaque fois. Venir à la présence des dieux, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Disons Amen. Amen. Ce qui était la préoccupation de notre maman. Comme elle s'est sacrifiée en venant ici. C'est elle qui a été la bénéficiaire. Amen. Disons Amen. Et comme je dis à chaque fois. On ne s'habitue pas avec l'homme de Dieu. sa programme. Quand il donne les programmes. Il ne le donne pas par sa propre euh, fin, sentiment. Mais il le donne par rapport à ce que le Saint-Esprit euh, le révèle. Nous disons Amen. Nous venons de passer deux dimanches de conseils Au pasteur Avandé couper sa conseil dans le peuple de Dieu. Que le pasteur euh, enfin, a pris deux dimanches pour nous donner des conseils. Le Papa Comme un bon père. Dans bandi, Quand l'année a commencé. Il, faut sa il se devrait de nous donner les directives que nous devons euh, mettre en place pour cette année. La Bible nous dit. Même la science doit nous apprendre. Euh, les gens disent qu'on donne le conseil à un enfant avant qu'il parte au marché. L'année a commencé. Et papa fait ses conseils. Et le papa a donné les conseils. Parce que nous rentrons dans le marché de l'année 2020. Et conseil. Et si vous retenez ce conseil. Mettre en pratique, et que tu le mets en place. Tu viendras témoigner comme la maman a fait en cet après-midi. Nous disons Amen. Et par rapport à conseil au pasteur à Pesachy. Par rapport au conseil que le pasteur avait donné, et quand le pasteur m'a demandé de prêcher pour aujourd'hui, et je pensais à qu'on allait parler sur le comportement d'un chrétien. Nous disons Amen. Prenons nos bibles. Philippe 1, chapitre 1, verset 27. Philippe 1, chapitre 1, verset 27. Je lis la parole Seigneur. Amen. seulement conduisez-vous d'une manière d'une de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne voir, soit, soit que je reste absent. J'attends de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. La parole Seigneur. Amen. Amen. Notre thème est les comportements des chrétiens. Les comportements et dictionnaire biblique et le dictionnaire biblique nous dit que le comportement est quoi y caractéristiques ensemble. Il y a la réaction adoptée par une personne dans son environnement à face des situations données. Et exemple par rapport il y comportement exemple d'un comportement bah, aussi dans quel comportement. La Bible nous dit que dans le comportement, mon ta cause la peine l'hypocrisie. Une personne peut être hypocrite, peut à un comportement beaucoup méfiante. Il peut aussi avoir un comportement méfiant. Et bah, il dit aussi Et on nous dit que l'hypocrisie c'est quoi? Est à l'art de cacher ses intentions ou de tricher sur des sentiments est toujours négatif. Et contrairement au mensonge. Et ils ont fini par la malhonnêteté. Et comportement méfiant, est le comportement méfiant, bah, ils ont expression. Ils disent que c'est l'expression. Il y a comportement, moko. d'un comportement. Il y a une confiance envers moninga. Le Quelqu'un qui manque de, de la confiance envers quelqu'un d'autre. Et avant de place, dire, sur les comportements des chrétiens. Et ici, nous allons parler sur le comportement d'un chrétien. Et surtout de chrétiens, et si nous prenons le chrétien, Bah ici, sur la Bible. La Bible nous dit, et ça, trois ou bien <tousse> deux chapitres. Il y a deux ou trois chapitres où ils ont appelé les disciples chrétiens. Il acte 11, 26. Euh, acte 11, 26. Et ça, il y a été à Antioche. Il y avait Tios. Dans une ville appelée Actios. Et Bah Juifs Bah Monas Et les Juifs avaient vu. Bateau Bazala qui Bah disciples. Les gens appelaient les disciples. Par rapport à leur comportement à Bamako. Par rapport à leur comportement. Et que Les salés kebab dans Bango Bah chrétiens. Par rapport à cela on les a appelés les chrétiens. Tropobi Amen. Nous nous disons Amen. Et Babi chrétiens Ezra Nini. Et la puis on dit chrétiens c'est quoi? Chrétien Ezra. Ou appartenir à Christ. Le chrétien, c'est le fait d'appartenir au Christ. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. A mis sa foi en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Et appartient à Christ. Et il appartient en Christ. Et transformé quotidiennement à son image. Amen. Amen. Voilà, selon 1 Jean 12 à 13. Et tous au là sur le comportement des chrétiens. Et nous allons parler sur le comportement d'un chrétien. chrétien. Le chrétien c'est qui? du Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le chrétien c'est quelqu'un qui a accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Et, et la Bible et nous dit. Toujours dans le caractère il y a un chrétien. Toujours dans les caractéristiques d'un chrétien. Un jour. Un jour. qui la bouteille Jésus Christ qui était devenu Paul en croisant Jésus-Christ. Et devant Agrippa, on l'a arrêté, on l'a amené devant Agrippa, qui était le roi de l'époque. Et la Bible nous dit, quand Agrippa a à poser des questions à Pierre, par rapport à comment est a commencé à poser des questions à Pierre. Par rapport à son changement de position. Et ce so, temps mon acte 26, verset 27 à 28. Et si nous disons acte 26, verset 27 à 8. Et la Bible nous dit que Paul a commencé à s'exprimer devant Agrippa. Et tellement banné et tellement il parlait. Il avait beaucoup parlé. Et à la fin, il avait dit à Jean Les choses que je te dis, le roi, vous le savez. Et je sais que vous me croyez. Et la Bible a nous dit. Agripa fait vu. Je veux me séduire pour que je devienne chrétien comme toi. Parce que Agrippe avait vu en Paul. Il avait un comportement de Christ. Amen. Et Amen. Place Et donc il vient là où nous venons de lire. Bible Paul. La Bible dit que Paul prêchait. Il prêchait l'église de, de Philippe par rapport à y a n'importe qui qui est un bon la chrétien par rapport à leur démarche euh, à tant que chrétien et chrétien hasan Oyo, hasan avait interdit et le chrétien, c'est quelqu'un qui a des interdits. Le chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit pas comme tout le monde. Le chrétien, c'est quelqu'un en qui, quand on voit, on voit l'image de Christ en lui. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et c'est pour cela que le comportement un chrétien, il faut vraiment et c'est pour cela que le comportement d'un chrétien doit montrer à l'image de Christ. Et le disciple, e c'est quelqu'un qui fait comme son maître avait fait. Amen. Amen. Amen. Malheureusement, dans nous sommes dans la confusion. Malheureusement, en ce temps, nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde Mais dans ce monde, nous sommes dans la confusion Nous n'avons pas à savoir qui est chrétien Et qui est païen Parce que nous tous, nous devenons pareils amen. Nous disons Amen Chrétien, les comportements des chrétiens dans la Bible, baso dobe biso par rapport au temps où Pierre a reigné Jésus. Dans la Bible, on nous parle euh, à l'époque où Pierre reigne euh, le Dieu. Bible, bisi biso. La Bible nous dit. Jésus-Christ a dit si Pierre. Jésus-Christ avait dit à Pierre. Avant que ce soit les là trois au roi trois fois. Avant que le coq puisse enfin, euh, crier trois fois, tu vas me renier. Et ce y au tang de la Bible est bien au monde. Et si nous lisons la Bible, nous allons voir. Pierre disciple à Les gens qui avaient découvert que Pierre c'était le disciple de Jésus. C'était des femmes. Et la version et la Bible dans la Et Dans la nouvelle version de la Bible. Une femme avait découvert Pierre juste par rapport à son habillement. Mais à l'époque, différent. Je Donc, sais pas, à cette époque, l'habillement était différent. Et, au poussant les lissous, mon keu va l'objet, tant que moi, si je suis allé ici, si Pierre, qu'il y a des parmi mes disciples. Et si nous enfin, si nous reculons un peu, nous allons voir que quand la femme a dit que vous êtes deux disciples, et bien oui, Pierre a l'objet, il n'y a pas été Et Pierre avait dit, je ne le connais pas. Et lobi moi, si mon suis allé ici, je la dit y avait une autre femme à côté. Ah, même a Elle a dit que même ton langage, au fond la cause a cela démontre que vous êtes oh sur discipline. Donc, Donc si nous essayons de comprendre. Par rapport à un chrétien. Par rapport à un chrétien. Façon quoi s'habiller. La façon de s'habiller. Il faut l'attaquer à sa chrétien. Cela doit te montrer qu'on est chrétien. Ah, Quand chrétien. Dans le christianisme. Façon à, à -là, Sa façon de s'exprimer. Il faut l'attaquer à sa chrétien. Ah, cela doit montrer qu'on est chrétien. amen. Est-ce que Yosa chrétien? Est-ce que toi, tu es chrétien? Est-ce que Kate es n'a yo caractère et a est-ce qu'au-dedans de toi, il y a le caractère d'un chrétien Est-ce que la façon dont tu ils fait sa gloire le Est-ce que ta façon de t'habiller glorifie le Seigneur Est-ce que ce n'est pas le qui s'est balance langage n'a yo et c'est sa n'zambe. Est-ce que ton langage glorifie le Seigneur Est-ce que ton le Seigneur? Est ce n'est pas vérifier le langage Et ça, langage, il y a moutoui, il y a Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que si nous essayons de vérifier, est-ce que ton langage, c'est le langage de quelqu'un qui a glorifié, euh, qui glorifie le Seigneur Point d'interrogation. Les comportements des chrétiens. Paul a joué l'église à Philippe. Paul disait à l'église de Philippe. Vous devez vous conduire. D'une bonne manière. Parce que, vous êtes disciples parce que vous êtes les disciples parce que parce que vous êtes les personnes qui écoutez la parole de Dieu conduite la votre conduite est la doit être bonne et c'est votre façon d'être. Et là, il doit démontrer que vous êtes chrétien. Et là, il doit démontrer que vous écoutez la parole fois La Bible nous dit que c'était pour la première fois. On avait appelé les disciples chrétiens. Et ça, Jésus Christ est en même Ce n'est pas à Jésus qui avait demandé à ce qu'on les appelle les chrétiens. Et le peuple qui avait vu leur comportement. Et Balobib qui disciple à Christ. Ils avaient dit que c'était le disciple de et Balobib Bango va chrétien. Et on les avait appelés. Parce que le peuple à Monéy bongo. Parce que le peuple avait vu au-delà. Le de comportement à Christ. Le comportement de Christ. Y a moi Benda chrétien. C'est là qu'il est parce que le peuple a la Monéy qui Christ. Parce que le peuple avait vu le Christ dans Wakéi. Et le Christ est quand il est parti. Quand ils sont restés. Neve bongo bas Viva. La façon de vivre. Et ça là que le peuple a été nabango. C'est là avait fait qu'on les appelle chrétiens. Bah chrétiens. Parce que quatre nabango, peuple a montré l'image de Christ. Parce qu'au dedans de, Dieu, le peuple avait vu l'image de Christ. Est-ce que nanayo? Est-ce que moi et toi? Peuple à Zalibanda. Le peuple qui est à l'extérieur. Parce que toi-même tu les appelles païens. Est-ce que Est-ce que quand ils te voient, est-ce qu'ils voient l'image de Christ Ou entre toi et eux, vous êtes pareils. Amen. Amen. Amen. Amen. Hmm. Les comportements des chrétiens. Hmm. Comment est-ce qu'un chrétien doit marcher Nous avons dit que le chrétien, ce n'était pas, pas n'importe qui Le chrétien, c'est quelqu'un qui est mis à part Le chrétien, c'est quelqu'un qui, quelqu qui reflète l'image de Christ Le chrétien, c'est quelqu'un qui reflète l'image de Christ ce qui a quelque place y a mobouleza a tient qui mia. Le chrétien c'est quelqu'un qui apporte la paix dans l'endroit où. Euh, le chrétien aza mutu oyez place ouana ba baba na oua solution que tant vous y ayez apporté solution. Le chrétien c'est quelqu'un qui apporte la solution. Parce que quand il na y ait vie à Christ de Isaacati. Parce que en lui il y a le Christ. Amen. amen. Disons Amen. Na y voilà. Je ne sais pas. Ceux qui ont place aux autres vivres. Si là où toi tu vis, Bah y'a des peintures chrétiens. S'ils si savent que tu es chrétien, Bon peut-être, eh, toujours découvrir peinture à chrétiens pendant parce que vie en Europe, ça que mon nom nanda naïm. Peut-être qu'on n'arrive pas à savoir qui est chrétien parce que dans l'Europe, euh, chacun reste chez soi. Parce que si nous revenons en Afrique, Comme nos parcelles sont euh, ouvertes, nous sommes dans la même avenue nous nous connaissons. C'est facile de savoir si cette personne est chrétienne. On était chercher si t'habites dans le numéro dix. To commune à numéro dix, to m'dit retourner. Moi, c'est un Et on arrive dans la nuit, on commence à demander. Vous savez, euh, la sœur est-elle? Bon, tout n'habite au. Il est pas ça mais là. Les gens pourraient demander. Ah, oh, mais est-ce qu'elle prie elle aussi? Mais tellement hard au vivre dans un immeuble. Et tellement ici nous vivons dans les humains. Voisins face à face à porte Nous ne connaissez pas nos voisins. Moi, C'est pas si C'est pour ça que nos comportements ne reflètent pas les seigneurs. Mais le Seigneur nous demande à soyons ses imitateurs. Parce que nous venons à l'église. Quand vous avez non seulement parce que nous venons à l'Église Parce que nous croyons en Christ Comme Seigneur il sauve C'est pour cela que notre façon d'être C'est notre façon refléter le, le Seigneur Notre façon d'être dans la société Notre façon de vivre dans nos familles Notre façon de vivre dans l'environnement démontrer que nous sommes chrétiens amen. disons amen c'est pour cela moni tous les hommes qui m'y dans l'église c'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent qui ne veulent plus venir à l'église. Parce que comportement Parce que nos comportements peut-être pas le comportement Seigneur. Nos comportements ne démontrent pas que nous avons accepté Christ comme Seigneur. Parce que si nous, nous mettons de côté à côté des païens, si on regarde les habillements des païens et des chrétiens, il n'y a pas si on regarde notre langage la bible nous dit pierre quand on, Quand on avait dit à Pierre que toi aussi tu es un, un, de un disciple. Il avait dit je ne le connais pas. Il avait dit que ton langage C'est Ils avaient dit que ton que tu es un de disciples. Est-ce que langage à Christ? Est-ce que dire que je ne connais pas cette personne montre qu'on euh, qu appartient à cette personne? Mais ça au en profondeur mais si nous rentrons dans la profondeur. Bah, tellement, Pierre tellement Pierre avait menti. Quand un chrétien, En chrétien il ne devait pas avoir de mensonge. Mais quand Pierre Mais avait menti. Bah, C'est pour ça qu'ils avaient découvert qu'il euh, qu'il était un des disciples. Amen. Mensonge, Ésa malam n'uteponamo ananza. Le mensonge c'est pas bien pour un enfant de Dieu. Bible le père des mensonges est le diable. La Bible dit que le père de mensonges, c'est le diable. Si tu es un menteur. c'est repentir. Commence à te repentir. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt c'est que pour toi tu vois que c'est des petites choses les conseils que le pasteur il y a dimanche, je à les conseils que le pasteur avait donné dimanche, dimanche à passé, à on a a vu, les petites choses que nous négligeons oh, mon, non, ça, les choses que pour toi euh, mais des petites déjà, choses. Mais c'est dans ces choses-là que le Seigneur. Amour, toi, pour toi, c'est des petites choses. Mais, bon, Mais quand tu le consommes tous les jours, pas que je la péché. tu dois savoir que tu pètes. Et, et ce péché va t'apporter en pas que je la péché. Tu dois savoir que tu pètes. Si le Christ ne revient pas aujourd'hui, la mort aussi peut venir, une petite chose. Mais pour toi, comme c'est des petites choses, je vais mentir pour qu'on puisse mais me dire un chrétien ce n'est pas digne pour un chrétien de mentir. Disons amen. Donc, toi, le premier point par rapport au comportement des chrétiens, alors, parler du premier point par rapport à le comportement d'un chrétien. Premier point aimer mon Le premier point c'est le chrétien ne peut pas aimer ce monde. Un Amen. Amen. Amen. Jean. Chapitre 2, verset 15 à 17.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 Toi qui aimes euh, ce monde Toi qui es content Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde Si tu aimes beaucoup ce monde C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en toi Quand nous parlons d'aimer ce monde Par rapport à ma la nous parlant par rapport à ce que nous trouvons dans ce monde. En nous parlant par rapport à la vie actuelle de ce monde. Nous sommes très contents de tout cela. très content de tout ça. Il y a de ces gens, gens qui nous disent que Jésus revient bientôt pour eux, c'est très détestable. Il y a des ces gens qui nous disent que Jésus revient bientôt pour eux, c'est très détestable. Cette personne, son envie, c'est de rester ici aussi longtemps possible. C'est pour ça que tu marches dans le mouvement de ce monde. Mais dans cet après-midi, le Seigneur veut te dire ne te réjouis pas de ce monde. Parce que tu c'est un de une personne qui se rejouit dans ce oui. monde. C'est-à-dire tu te réjouis de tout ce que tu vois dans ce monde. Alors que moi et toi, nous croyons en Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une vie qui nous attend. Et si toi tu te rejouis dans ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, ça ne te dérange pas. Oui. Tu dois savoir que dans la vie future, tu ne rentreras pas. Parce que toi, tu te rejouis dans la vie actuelle. Quand nous parlons des choses de ce monde, nous parlons de ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous parlons par rapport à l'habillement. Nous parlons par rapport à à mensonge. Nous allons parler du maçonnage. Parce que ça m'a mon milieu, Parce que ce sont les choses de notre temps. Or que bit na yo chrétien? Or que notre but est un temps chrétien? Et ça oza lumière. Nous devons être des lumières. Et osa mungo ya mon Nous devons être des sel de ce monde. Bible lobi ete ce mume perdre guna ya La Bible dit que sur si le sel perd son goût. Et ça est sous Cela n'a plus d'importance. Kat na mon milieu yo dans ce monde dans lequel nous nous retrouvons, nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous avons un but que dans ah, lequel nous avons la, nous la Notre but, c'est de faire la volonté. Ah, notre, Dieu. notre but, c'est de faire les choses qui vont glorifier le Seigneur. C'est dommage parce que toi, tu es rentré dans la distraction. La convoitise. Jean nous dit que c'est la convoitise de l'homme. Oui. convoitise. Quand nous parlons de la convoitise, c'est quelqu'un qui a le souci, a le souci de, satisfaire de satisfaire tout ce qui est physique. Quand de au par rapport à l'abîme, par rapport à la mensonge, Kwa ya moutu. Azo sepe la. Na makambo moun kilio yopesa anzame loko moutu. Comme nous venons de parler de l'habillement de Massange par rapport aux personnes qui se réjouissent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Une personne qui se réjouit dans la vie actuelle, se réjouit dans la musique mondaine, parce que son souci, À satisfaire c'est de satisfaire la chair, c'est de faire tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il y a un chrétien qui a chanté euh, le corps et rentré euh, par, euh, en terre. Oyo qui Tu Ouais, tu m'as fait la honte. Ouais, Lelo, n'a ma bele. Aujourd'hui, tu es sous terre. Et Naza devant tribunal Et moi, je suis, le, je suis devant le tribunal de Dieu. Est-ce que je suis sauvée Obika, tu ne seras pas sauvé. Parce que Parce que tu avais aimé ce monde. Tu n'avais pas fait ce qui glorifiait le Seigneur. Alors que ton but dans ce monde, c'était de faire la volonté des dieux. Toi, tu penses que les gens qui sont morts en 2019 Tu les surpenses en quoi Peut-être Batuana. Peut-être que ces personnes, ils ont arrêté leur course. Leur temps est arrivé, ils sont partis. Mais toi, le Seigneur t'accorde encore l'opportunité. De changer. Parce que Jésus Parce que le Seigneur revient bien Si Jésus ne revient pas, il y a la mort C'est pour bon, cela que le Seigneur t'accorde encore le temps. Si so continue, tu continues d'aimer ce tu continues d'aimer ce monde. le janvier bientôt aussi là nous avons l'obé sur le comportement et ce qui est important qu'on retienne et sur tout ça là toute chose pour la gloire de dieu et au échouage qui n'a 2019 et nous avons l'opportunité opportunité à 2020 et merci pour sa parole je pour notre conseil. Oui, Depuis le dimanche, il y a un an. Je vous remercie pour le conseil. Je conseil. Je vous remercie pour fois-ci. Je vous remercie pour le conseil. Je vous remercie pour le Je vous remercie pour le gloire. pour vous